Ah, C'est Blue Je suis un dresseur Pokémon Trop balèze T'as pas idée Mais parle-moi un peu de toi Avant de vous parler un peu de moi Je vais vous dire Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de... Par contre moi je suis une fille là. Ouais, est là. Une fille Comme ça oui Bon on va les faire Tac, Ok yeux. On va aller comme ça. C'est comme ça. Excusez-moi. Ok, bon, on va laisser comme ça. Tu t'appelles Jesse, C'est pas mal comme nom, Pas aussi cool que Blue. Mais tu défends. Maintenant, je vais te révéler pourquoi on est là. Toi et moi. On va participer à un événement sans face. Le World Pokémon Master WPM. Pour faire court. C'est un tournoi géant où des dresseurs venus de quatre coins du monde se rassemblent pour se battre par équipe de trois. Mais attention, chaque dresseur a droit qu'à un seul Pokémon dans cette compète. C'est le travail d'équipe qui compte. Je parie que tu as hâte d'affronter à tout un tas de dresseurs. Je te comprends. Alors c'est verdi L'univers de Pokémon Master nous atteint Bon, y a pas d'intro. Oh, du picadio oui! Oh, moi je joue tout le temps avec Pikachu! En ah, deux, si je n'ai pas dit bonjour et tout, c'est que l'entrée, ça a commencé direct! Bonjour, je m'appelle Tali, je suis l'hôtesse d'accueil du World Pokémon Master! Je suppose que vous souhaitez vous y inscrire avec votre Pikachu, n'est-ce pas? Avant toute chose, tenez, c'est pour vous! Waouh! Je vais dire le Pokédex, mais le porygophone C'est un porygophone, un outil de communication polyvalent. Pardon, polyvalent et indispensable à patio Le WPM est un tournoi où l'on s'affronte à équipe. Utilisez donc cet appareil astucieux pour contacter vos équipiers, vos coéquipiers ou du haut. À propos, à passion on appelle duo. La appel paix qui forme un dresseur et son Pokémon. C'est un, une notion essentielle ici. Oh, mais j'y pense. Je suppose que vous êtes à la recherche des coéquipiers, n'est-ce pas Dans ce cas, permettez-moi de vous présenter des duos dans la même situation. Pierre, j'ai entendu parler de toi. Tu aussi des coéquipiers pour parler au WPA. Tu peux compter sur nous, formons une équipe et battons nous ensemble au verbeur. Tu es d'accord ondine? J'ai écrit Ondine comme Ondine, on va aller on va dîner et tout. Mais non. C'était Ondine parce que ça Ondine. Peu peu peur, elle a l'air déterminée, ça me plaît. Moi, c'est Odine. On va tout faire pour gagner. Ouais, oula, oula, oula, oula, oula, oula. Ok, ça commence. Yeah j'ai entendu parler de la championne d'arène de Kanto, on appelle la sirène en short. Eh bien, c'est moi, Andine. Et moi, je m'appelle Pierre, ravie de te rencontrer. Et hop là, et un coéquipier de plus. C'est super tout ça. Je suis Pierre, le championne d'arène de Chanta. Je crois qu'en grande résistance, de la pierre. C'est bien. Et si, nous allons explorer la ville maintenant que notre équipe est prête. De nombreux duos se sont réunis ici. Je suis sûr que nous trouverons d'autres coéquipiers. Tiens, c'est pour toi et prends ton temps, nous partirons quand tu seras prêt. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est la carte. C'est la carte. Eh, hey, euh, que Quoi On va y voir. Le plus important, c'est d'aider ses amis et ses partenaires. Ils doivent passer entre nous. Qu'on soit Pokémon ou Dresseur, c'est très difficile de tout donner pour ses amis. Mais ça vaut le coup si on y arrive, ensemble on peut tout cacher comme une capacité du haut. Un plaisir à tous, si le nous permet de partager des super moments. On va tous les parler, et puis après on avancera. Hein le mieux c'est de faire petit à petit, de prendre connaissance avec tout le monde et tout, et après d'avancer. Les vrais top tresseuses, acteurs d'une très grande importance à de leur sommeil. Il est primordial de bien récupérer toute l'énergie dépensée pendant la journée. Et pour cela, rien de tel qu'un coussin. Pokémon bien douillé, accompagné d'un mule ça, pour éviter des cauchemars un coussin oui on dit. tu ne trouves pas que tous les Pokémon sont adorables Staroth, Psycho Quiet Lamantine, Marie bref je laisse dire tous les noms des Pokémon des tartes, j'ai dit tartes mais non c'était tartes. Toutes ces petites chéris, il y ce même mon Non, bah, t'es un artiste. C'est Et à toi, t'es. En plus d'être champion d'arène, un canto, j'ai participé au défaut. C'est un aussi, ça permet d'apprendre des terres. C'est intéressant, tu vois, le T T Pokémon tout, tout. Personnellement, ça trouve pas chou, non. Ouais. Ouais, mais à lui, c'est qui lui plus les commandes sont rapides, voilà, les sont rapides plus la chose est vite Du coup, on peut utiliser les petites capacités dans le, monde, dans le même là temps. J'ai donc pris la décision d'aller courir avec mon pokémon Oh, c'est bien. C'est bien de faire du sport. Il faut faire du sport. très, très bien. Ok, aventure. Scénario principal. Et c'est parti. On va faire le chapitre 1 pour cette. Euh Début de let's play, peut-être si ça vous plaît, on peut faire un let's play. Et puis si ça vous plaît, le chapitre 2, on fera, ben, en fait, chaque chapitre aura son let's play. Comme ça, au moins, euh, si certains durent vite et certains durent pas vite, ce sera pas de ma faute, ça dépendra des chapitres. Nous sommes à Cordis, la plus grande ville de l'île artificielle de Passion. Arrête de tourner avec ta tête là, le gros truc caillou là. Je connais un duo susceptible de rejoindre notre équipe. Allons à Saran. Oh, tu penses à cette fille de Nice et son Pokémon on les a croisés sur place, tout à l'heure. Oula, on dirait qu'il est énervé. Arrêtez Vous ne pouvez pas forcer les gens à se battre. Il se passe quelque chose là-bas. On dirait une dispute. On ferait mieux d'y aller voir. Mais non, il y aura un combat et tout. Je suis navré, mais je refuse de me battre. Mon Pokémon n'est pas en état, il a besoin de repos. Vous pouvez bien remettre ça à nature, non non On veut se battre contre Cynthia Et on veut se battre maintenant C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'affronter un maître Allons, on y va Passer téléjourner Ça se stupille. Vous voyez bien qu'elle ne veulent pas battre Pierre On est Ne t'inquiète pas, Rico Ou est chaud sais pas comment ça se dit On est là Vous êtes qui, vous Vous voulez vous battre ah ah ah. Vous allez vite le regretter Ok, d'accord, like ça, ça commence déjà d'entrée je peux pas trop parler fort, on est le soir, chaque fois. Est... Mais bon, si la prochaine fois je peux le faire, en après pris une dix ça pourrait être mieux. C'est parti pour le Kumbin. En avant dans... Non, mais vous débarrassez, débarquer ou quoi Quand deux dresseurs se croisent du regard, tout ça. Tu vois, on se bat avec qui on veut, qui on veut piéger Vous avez pas ouais. Ok, d'accord. Like cœur, to hell. Ok, Valérie a okay. la vogne. Ok. Appassion passion des combats se joue à 3 contre. Contrez votre. Contrôlez-vous. Éclair. Ok. Utiliser une capacité comme ça, voilà. Ok. -ce que... Et euh, c'est quand que moi j'ai joué c'est bien beau les combats, mais je peux très bien jouer. Un hein, les gars, on peut jouer quand on veut. Ah bah la faiblesse c'est le truc C'est ça Hop Comme ça il meurt Nos Caou Vous avez battu Ah en gros en fait on peut laisser jouer tout seul En fait mais bon Le mieux c'est de jouer soi-même aussi Comme ça on peut mieux gagner Bah forcément quand des types de pokémon Comme ça aussi vous ne pas rater la location va un mec comme ça. Moi bon, je vous mets pas le son euh, du jeu pour euh, cause de droits d'auteur, on sait jamais. Mais euh, voilà, on est là pour se battre avec un maître, Qu'est-ce que vous, vous, vous, vous embêtez à vous Vous avez l'air très nul. Ça va moment, Mais il mais lui aussi va un coup là, Tristan la terreur. <rire> On va voir si qu'est-ce qu'il va dire, en fait ça fait chacun de toi, après on va attaquer l'autre là aussi, ou quoi Non mais yo, duo est faible à force d'un certain type, exploité, ouais, ouais, ah bah ouais, ouais, ouais, j'ai compris, t'inquiète pas. Euh, Le cap de couleurs du nom de capité change, ça indique que si vous pouvez... J'ai l'aide, Ok hop voilà il mais la mauvaise Maintenant ici exploiter La faiblesse Mais oui mais j'ai compris tout à l'heure je l'ai fait en plus Je l'ai fait sans sont... trop le voir Pardonnez moi il fallait que je tire juste là-bas Hop t'es mort toi ici Et là-bas il va venir d'aller là pour faire le bulldo. Yo t'en vas pas se laisser faire là avant de mourir on dirait un peu un jeu de rapidité aussi, tu en mode vite vite, il faut attaquer avant qu'on meure et tout. Après je sais pas, hein. Vous avez battu, yeah. Ah, vous êtes fait dessus maintenant, Je sais pas, pas de pardon. Ok, cool. Quelle équipe, dis donc. On va tout y monter. C'est comment on a pu perdre comme nice. On se vengera venez, bah allez, venez, vengez-vous, merci, heureusement que vous étiez là, je discutais tranquillement avec Cynthia quand ils ont commencé à se prendre à nous, tout est bien, qui finit bien, c'est l'essentiel, Jessie, je te présente Echo, une dresseuse célèbre qui vient de la région de Nice, Ravi de faire ta connaissance, Jessie, Echo, nous voulons te demander un service, mais nous nous l'entendons de voir, compagnie de Mathino ici, à Pasture, vous me connaissez, c'est un véritable honneur. Merci d'être venu à notre aide. Jési m'a particulièrement impressionné, c'est tout simple. Tout semble posséder un potentiel hors du commun. Je sais que les combats VPR vont être encore plus palpés, palpitants que je n'imagine La prochaine fois que nous, nous croiserons, je serai ravi d'aborder. A bientôt Cynthia, prenez soin de vous. Elle est partie. Salut Cynthia, t'as fait un compliment, c'est incroyable, fait. Il faut dire que tu as été remarquable pendant le combat. Et ouais. Au fait, nous avons quelque chose à te demander. Nous voulons participer au VPN et cherchant. mais on est déjà complet. Mais non, c'est trois, on est trois. Oh, je vois, je voulait que j'enchaîne, c'est ça. Avant de prendre ma décision, j'aimerais qu'on fasse un comble. J'ai besoin de savoir ce que vous dites. Non mais sérieux Quoi On a déjà fait des combats Oh Je sais que dans Pokémon, il faut quand même faire beaucoup de combats, mais bon. Mais bon, on veut que tu sois dans notre équipe. Les autres, ils ont été gentils. Ils n'ont pas fait faire des combats. Oh là là. On nous apprend de nouvelles choses. Echo veux-je battre? Waouh Vous avez désormais accès aux capi et capacités du... Les capsules sont puissants. Ok. Ok. Éclair là-bas. Pouf. Ah mais j'ai pas dit à lui. J'ai dit Éclair à lui là-bas. What? Ah là, pardonnez-moi. Utilisez tu sais euh, une téléphone. Ouais ouais ouais. ouais. Euh, ouais, ouais. Éclair là-bas. Tac. Comme ça, lui, il meurt. Le compteur côté en 3 de... oui, ok. Après, il nous faut... Euh, ça, le jet de pierre là-bas. Mais non, les pas lui. Là-bas. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe Waouh. Ah, voilà, il a fait son de terre. Ok. Euh, Là-bas, j'ai pas peur de le Bah tu vas faire ce petit hein. pas lui. <rire> ah, oh, c'est pas grave. Il est quand même mort, heureusement. Euh... tu vas-y ton attaque clair oh, clé. Bon, bon, bon, bon, bon. Ah c'est tout. Bon bah bah bah bah bah bah bien bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah tu vois, voilà. <rire> C'est incroyable, Titi, tu es encore plus de que l'imaginé. Ah bah ouais, t'as cru quoi Qu'il était nul, moi J'ai cru que mon Pikachu allait faire des châteaux Bienvenue dans qu'nul, t'en Génial, ça me fait super plaisir avec moi et vos côtés. Ah oui, en gros, ça fera plus de personnages, enfin, de Pokémon et tout. Après, voilà. J'y pense, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui s'appelle René. Je l'ai rencontré ici même à Passo. Pourquoi pas? Comme on dit, plus on est faux, plus on rit! Ha <rire> Qu'est-ce que c'est drôle, dis donc! Allez, allons voir ce petit René. Quand je l'ai croisé, il m'a dit qu'il allait à la plage. Suivez-moi, je vais vous y conduire! Allons-y, Jessie! Et ben, bah, c'est parti! Allons voir ce cher René! Oh oh, ça, ça sonne! Ah non, c'est parce qu'on a eu elle! Ok. Salut, je m'appelle Eko, enchantée! Vous me direz dans les commentaires si on dit écho ou écho. Heureuse de rencontrer, je m'appelle Belly, je suis professeur Pokémon, j'étudie duo à Patio, tu t'appelles Jessie, c'est bien ça Eh, hey, hey, Pierre et Andine m'ont dit qu'ils faisaient équipe avec une dresseuse à casquette très prometteuse. Tu t'habitues au combat en équipe de Patio Oui, je m'abuse beaucoup. Ah, continue comme ça, surtout que nous avons encore tant à découvrir, soit puissance, D'ailleurs si j'apprends que ce grâce à mes recherches, compte sur moi, pote de ci. Oula, tu as vu l'heure, il faut vite que je finisse mes courses et que je retourne au labo. Ah, j'y pense, j'ai vu que la boutique proposait plein de choses qui devraient t'aider à progresser. Tu devrais y aller l'éternel. Mais je crois que je n'ai pas besoin de tout le te dis. Tu as l'air débrouillant. Dois y aller, bonne chance. Au revoir madame. Qu'est-ce qui se passe Bienvenue, nous avons reçu de nouveaux produits ok boutique la boutique vous permet d'agrandir okay. ok appel du haut appel du haut qu'est-ce que... waouh ok on dirait que tu on met, on met le, notre téléphone à charger Salut Blanche, à la recruse, t'as intérêt à être, reconnaissance. Ok euh, euh, euh, euh, euh, euh, Ok A toi aussi Ici vous pouvez modifier votre équipe Oh mais non, je veux pas modifier mon équipe Commencez par sonner du coup, c'était remplacé Par elle Ok Ok, Et voilà votre équipe a été modifiée Heureusement qu'on ne m'a pas enlevé mon Pikachu hein. oh, Sinon j'aurais pas été d'accord du tout Du tout du... Ben, Tu ne comptes sortir si tard, Ne t'en fais pas trop On en a l'énergie pour demain Ok Et pas sur ce ça sera la fin de ce début de vidéo De ce let's play On fera le chapitre 2 ben, à la prochaine vidéo Si le jeu vous aura plu